Let's go, and I'll see you me. Coucou les quichois, les quichois et les quichorennes. Non. Salut les quichois, les quichois, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien et j'ai un peu bugué pour cette partie. C'est pas ce que j'ai dit là juste avant, les quichois, les quichois. Tu as dit euh, hello, je sais pas quoi. Coucou les quichois, elle dit coucou, quichois. Et moi, j'ai dit salut. C'est pas pareil. Je suis avec euh, Léa. Comment Kéma Et eh bien, ça va et toi Tout ça va. Ravi de, de te revoir depuis le temps. Et eh bien, pareil. Et c'est parti pour l'enquête d'un meurtre sur ce bruit. Euh... Alors, ah ouais. ça c'était ce qui s'est passé la dernière fois et on était à... Tu proposais de mettre la main sur les contraventions, c'est bien ça Oui, ça ne sera pas simple, mais c'est crucial. C'est étrange que la police semble si peu disposée à l'arrêter. C'est un peu compliqué. Andrew, <rire> vous nous croyez il y a quelques temps, oh là, mais au belle. lieu d'un criminel, il s'est retrouvé avec une fleur. Ah, c'est mieux une fleur qu'un criminel. Et maintenant, il doit rendre des comptes à ses supérieurs à propos des événements. Il ne risque donc pas de s'intéresser à notre prochaine théorie de Sido. Michel, c'est possible de m'informer s'il y a du nouveau Évidemment, Hélène, pendant ce temps, nous allons devoir pirater la base de données des contraventions de la police de la circulation. Oui, c'est légal. Il faut également vérifier ce que faisait Jerry Taouni. Au moment où son ex copine est décédée. Mais là, s'il a... était suspecté de quoi que ce soit, Zavatski l'aurait déjà placé en détention provisoire. Mais je vais vérifier. Ah, il y a du nouveau truc, d'Aquin Allez, on passe au piratage. Allez <rire> dans le serveur. On, dit, on découvre un nouveau niveau. Allez. Hop. Oh, c'est quoi ça Connecter des blocs adjacents aux panneaux. Après, il aurait la Il y a du, jaune, du vert, du rouge et des bleus. Il faut connecter pour avoir de la wifi. Alors là il y a le petit rappel de ce qu'on a fait, de ce qu'il y a eu avant, tout ça. Ok, espionnage 3, c'est parti. Salut Mike, je sais que tu adores voir ces dessins. En voilà un nouveau. Salut Magnifique. Désolée de ne pas avoir été là ces derniers temps, je reviendrai demain. Génial, à demain alors. Allez, avec les étoiles, nous passons à, à la suite. Nous étions à Ozzavanski. Andrew, tu t'es renseigné sur Jerry Charlie, Lex de d'Obella Oui, nous avons eu une explication assez houle. Je l'ai même suivi pendant une semaine, comme tu l'avais demandé. Ce fumier est sacrément fuyant. Alors, qu'as-tu découvert Il a un alibi. comme par hasard. Ce fumier était en prison, dans la ville voisine toute la semaine précédente. Hmm. Il a été arrêté avec une grande quantité d'amphétamine en sa possession. Je vois... Oh, et il y a autre chose. Nous n'avons remarqué personne de louche aux obsèques de Bella. Il y avait que sa famille et ses amis. Faut la pluie. Et. Ok, bon. Je dois y aller. Mais je suis ravie que tu m'aides à mener cette enquête. Mais tu es certain de vouloir continuer par la suite Tu n'as pas la moindre idée des choses horribles que les gens peuvent faire. Je n'ai pas encore décidé, mais si je décide de continuer, alors je vais devoir sortir d'ici et vous laisser toi et Haider. Ah. Alors même que je commence tout juste à me sentir chez moi La seule chose qui freine Ça est le fait que je ne sais pas si j'y arriverai Je suis une personne très angoissée et qui s'en facilement Je suis persuadée que tu t'en sortiras. On me fait des compliments Yeah Merci pour ton soutien Quel serait ton domaine de spécialisation L'analyse comportementale T'as en intelligence, tu serais très douée pour ça Et oui, oui, oui Je dois me décider Et vite si je compte m'inscrire, cette ta C'est ta vie, pas la mienne. C'est à toi de voir. Ben, bah, enquête. J'ai indiqué sur la carte le lieu où le cadavre de Bella Green a été découvert. Le périmètre se réduit. Tu peux préciser, Michael Michael Michael. La plupart des tueurs en série opèrent dans un certain périmètre autour de leur domicile. Plus ils sont loin de chez eux, moins ils connaissent les lieux et par conséquent, plus ça devient risqué pour eux. Jusqu'à présent, nous avions deux points sur la carte. Le Java House. Et l'endroit où le corps de Samantha Noval a été découvert. Nous pouvons à présent ajouter le lieu où le corps de Bella Green a été découvert. Mais jamais adhéré à ce type de raisonnement spéculatif, oh, ce n'est pas la lui. bonne. C'était autre. Un... Voilà. Voilà. Cela pourrait considérablement renforcer les autres indices. Par exemple, si nous trouvions le propriétaire du véhicule que nous recherchions et que ce véhicule s'avère être au sein de ce périmètre, ça vaut probablement le coup d'en parler à Zawadzki. Il pourrait peut-être se renseigner. Allons voir Zawadzki. Non. Espionnage 1. Ah d'accord. J'ai rempli une demande d'inscription pour une école à Atlanta. Cette ville n'est pas faite pour toi. Je te l'ai déjà dit. Toujours dit. Toujours les mots justes. Tu as toujours tellement raison. Autrefois, nous avions des projets communs. Tu as peur c'est tout, peur de quitter cette peur, ne serait-ce que d'envisager le bonheur. Tout ce que je sais, c'est que j'ai trouvé un certain équilibre. Je ne peux pas me permettre de le perdre maintenant. Ici, je suis avec ma soeur, Henri. Ta soeur s'appelle Henri Non, ah. <rire> ma soeur, puis avec Henri, etc. <rire> ah. Mais pas avec moi, tu as toujours refusé de me choisir. C'est toi-même que tu punis. Tu t'imposes une culpabilité. J'imagine que tu n'as pas le droit d'être heureux. Je ne sais pas, tu as peut-être raison. Ou alors je ne veux pas perdre ce que j'ai ici. Tu comptes passer toute ta vie ici Partir impliquer d'abandonner Hayley. Personne ne te parle de partir pour toujours. Je comprends ton raisonnement, j'essaie j'essaie juste de te donner mon sentiment. Je ne vais pas continuer à te mettre la pression. Libre à toi de partir ou de rester, la décision te revient. Je suis désolée. Zavatsky, il est là. Ah, enfin. Andrew. Mick a calculé le périmètre d'action approximatif de notre suspect. Oh, regarde, <rire> est-il possible de vérifier s'il y a des caméras de <rire> surveillance dans cette zone Mick. Andrew. Mick. <rire> Mike. Non, Mike Mike <rire> Comment a-t-il déterminé ce périmètre Il s'est contenté de relier les lieux où les corps ont été découverts en traçant des traits Il a utilisé combien de points C'est déjà plus que ce que tu as. Nous avons du pain sur la planche. Je n'ai pas de temps à perdre avec les hypothèses de ton jeune ami. C'est okay. Mike qui a identifié notre style en ligne. Je mise sur les connaissances pratiques. Et autant que je sache, Michael n'en a pas. 99% du temps, ce n'est que de la chance. Tu le sais aussi bien que moi, Henri. Je n'ai pas de temps à perdre avec ça. Tu devrais te demander pourquoi tu fais autant confiance à Mickey. Travaillons <rire> sur la même affaire. Voilà. Ouais. Très bien, Henri. Il faut vraiment que je file. Enquête Zavaski refuse de visionner les images des caméras se trouvant au sein du périmètre calculé. Ce n'est pas surprenant. Si quelqu'un venait à découvrir qu'il menait une enquête basée sur la conclusion d'une personne inexpérimentée au lieu de suivre le protocole habituel, ça pourrait lui coûter son poste. C'est un peu compliqué. En même temps, nous n'avons pu compter que sur nous-mêmes depuis le début. Au fait, j'aimerais faire part d'une autre observation. Il se trouve que le tueur prend beaucoup de risques en déposant les corps à proximité des axes très fréquentés. Certes, mais je crois qu'il y il y a une autre raison. Il veut que les corps soient vite découverts. Avant le début du processus de quoi De décomposition. Une manière de tuer plein d'humanité. Aucune trace de violence. Mais pourquoi mm -hmm. agit-il de la sorte Se pourrait-il qu'il éprouve du respect et de l'empathie Oui, j'en suis certain. Pour l'heure, il s'agit du profil psychologique le plus complet dont je dispose. Je vais continuer à réfléchir, mais je pense que le profil actuel est le bon. C'est peut-être une bonne idée. Il y a des rumeurs en ville. Tout le monde est terrorisé. Les gens se demandent qui sera la prochaine victime. Allez, au travail. Espionnage 5. J'ai croisé Steve Anderson à l'épicerie aujourd'hui. Je me souviens que c'était ton ami à l'école. Il vit à New York à présent. Il tient un bar. Il m'a demandé de tes nouvelles. Ça m'a semblé un peu étrange, étant donné que je pensais que vous aviez gardé contact. Nous étions amis uniquement quand nous étions voisins à l'époque. C'était mieux que rien. Après mon départ, nous avons un peu perdu du contact. Et le peu de fois où on s'est revus, cela m'a aidé à réaliser à quel point nous étions différents. Il ne jugeait que par les bagnoles. Les filles les sorties en boîte, alors il a dû me trouver inétonnant inintéressant au possible et je dois dire que c'était réciproque mais c'est un brave type je le sais bien mais ce n'est pas suffisant pour maintenir une amitié enfin bon sinon comment ça va je suis allée voir mes parents aujourd'hui ça répond pas à la question <rire> pourquoi vous répondez à travers nous avons fait un repas de famille je pensais qu'après la mort de bella les choses seraient peut-être différentes mais rien n'a changé mon père a trop bu comme toujours il a commencé à déblatérer sur ce pays qui, soi-disant, partirait en cacahuée. Pensant que lui, le pauvre, se ferait oh constamment plus mal. Et Merci. ma mère est restée là, les bras croisés, à écouter toutes ces absurdités. Ça a dû être terrible pour toi de subir ça. C'est pratiquement comme si j'avais affaire à des inconnus. Je suis comme une petite souris. Je ne vais qu'observer, il n'y a pas de place pour les sentiments. C'est quelque chose d'assez étrange. En gros, rien de neuf sous le soleil. Et la chaleur. Et la canicule. Tu envisageais de proposer à ta mère de venir vivre chez toi quelque temps Je crois que tu ne comprends pas. D'une certaine manière, elle l'aime. Elle essayait même de nous convaincre. Que mon père nous aimait vraiment, Bella et moi. Mais qu'il avait juste une manière originale de le montrer. Une manière originale, à peine. Je comprends. Je veux vraiment pas vivre avec elle. Je n'ai pas réussi à la pardonner et je n'en ai pas l'intention. Je comprends tout à fait. Désolée, je dois filer comme un faux filet. Mmh. On pourrait peut-être aller au cinéma euh, samedi. Samedi euh, bien. Ah, c'est un jeu de mots. Samedi, samedi. Eh ouais. <rire> Ah, ils sont drôles. Hélène. Bonjour. <rire> Avez-vous considéré ma proposition Celle de vous embaucher La police ne doit pas protéger des dealers. Oui, j'ai réfléchi. Je ne veux pas prendre le risque de mettre ma famille en danger. Nous sommes dans une petite ville et ils ne se retrouveront pas tous en prison. Il faudrait que je passe ma vie à me cacher et à me faire du mouron pour mes proches. Tout le monde ne bénéficie pas du programme de protection des témoins. Qui a plus et je peux encore finir derrière les barreaux certaine que tout va s'arranger. Je peux leur parler. Ils pourraient s'intéresser à votre cas en prétextant enquêter sur autre chose. Vous vrai. croyez qu'ils n'y verraient que du feu oh. Ils ne sont pas stupides. Je comprends. Je voulais simplement vous faire part de cette possibilité. Au fait, vous n'avez jamais répondu. Lors de notre première rencontre, comment avez-vous su que j'avais un chat Oui, je suis devin parfois. Ouais, on a des pouvoirs magiques, nous, il y a quoi Comment <rire> Vous vivez seul, mais manifestement vous êtes sociable et n'aimez pas la solitude. Votre métier fait que vous ne pourriez pas avoir un chien et les poils sur votre jupe ne laissaient pas de place au doute. Vous n'êtes pas flic pour rien, même si votre carrière a un peu pris du plomb dans l'aile. Explique-moi pourquoi on, donc quoi on a coulé Vous êtes trop directe, c'est pour ça, au contraire, j'essaie toujours de faire en sorte de ne pas contrarier les gens et que l'on m'apprécie, le summum de l'hypocrisie. Je déteste ce trait de ma personnalité, mais je n'arrive pas à m'en empêcher, c'est plus fort que moi. Allez, tentons le, la relâche. Tu ne tentes rien, à rien dans la vie. Oh, ça passerait oh. J'ai affaire, mais je passerai quand j'aurai terminé. Au revoir. Enquête. oui, tu as examiné les données de la police de la circulation, et on saura la suite une prochaine fois, tout simplement. Et on va faire la fin oh, de non. cette vidéo. quas as-tu pensé Comme d'hab. Moi, j'attends de savoir qui c'est le tueur, là. Ah euh, ouais, ça tourne en rond, mais un jour, on va réussir, les gars. Euh, ouais, c'est ça, les enquêtes. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse liker, commenter, vous abonner. Et je vous dis à, à la prochaine. prochaine.